Ce qui est bien, c'est qu'on peut souhaiter joyeux Noël, mais que cette vidéo sortira en 2018. Alors que Noël c'est demain. Et c'est complètement vrai en plus. Non, Noël c'est en deux jours, on est le 23, mec. Et alors Le réveillon pour moi c'est Noël parce que j'ouvre mes cadeaux Quoi Bah, j'ouvre mes cadeaux à minuit quoi. Tu t'es un enfant de 4 ans. Pourquoi Tu les off quand Bah, le 25, matin. Mais parce que Mais... le Père Noël faut qu'il les dépose. <rire> Mais à minuit, il les a pas déposés quand, dans... quand on est pas en train de dormir. Hein. Ah oui, c'est vrai, mince. On est, bon. Venez, on va à Poen Grid. Oh euh, go! Attends, c'est où que j'ai dit qu'il fallait aller? en, ah, bas. en sous ah sous ouais. yep. Dab, dab, dab. Ah oui, on dab. Ah on peut encore? Oui. Dab on dirait, on dirait Phytox, il fait un gros plat qui va s'écraser <rire> par terre. Y a des mecs avec nous. Ah bon Ah bon? Du coup, on fait un une bon fête, bon. on fait quoi? On mange du foie gras Attends, non, je vais me mettre dans l'effet électrique Il y a un seul mec avec nous, il y a un seul mec, deux mecs euh, Je vais dans le gros hangar Et une Il se tape, il se tape Il a tiré sur son pote le con Il se trouve c'est pas son pote Si si si Après il s'est rendu compte, il a arrêté de le tirer dessus Et Il me tire dessus maintenant Je suis mort Oh j'ai deux nouvelles armes nou <rire> du nou la map tu sais qu'apparemment il y a des Ricolas qui sont au charbon Ce soir je m'amuserai à... à ramasser des Smarties de ma chambre <rire> C'était ça le... bon les Smarties Ma mère elle, elle l'a volé à la classe des maternelles pour me les donner Elle a dit aux enfants Le père Noël n'existe pas, je prends tous les Smarties <rire> C'est les petits choqués en, en larmes dans la... Ah ouais merde, ils se quittent au père Noël, j'avais oublié Non, il se quitte et on rigolait Venez on, on va à Los Loenos Mais où dans Los Loenos Au centre Ouais bien Ok, bien. on va au centre de Los oh, elle est balèze hein la ville Oh mince, je oh. me suis cassé la cheville Et un hamburger La hantise de Magic sur Fortnite Seuls les abonnés fidèles de notre chaîne de 3 vidéos seront de quoi on parle Concentre toi, concentre toi, tu dis pas ah ah ah tu tu. Mais pas vu, je sais pas où il est, il avait une... Il avait une Une grosse arme et moi j'ai que un fusil à pompe et <rire> On me dit souvent flèches. que j'ai une grosse arme. Ah mais y'a un mec à côté de moi là J'aimerais bien qu'on trouve un van de Baba Cool Ouais On est trop bien nous yeah, Pourquoi vous nous tirez dessus Peace man oh. On n'est pas venu pour faire la guerre Je vais mourir Nice Lucky Mais attends Euh... Une boisson énergisante Je me fais tirer là, dessus là, moi là. aussi Moi aussi Moi aussi Bah bouge T'allonge pas ici si tu te fais tirer dessus Baba ici. Cool Baba Cool Baba Cool Tenez on trouve <rire> un véhicule oui, mais vas-y, ça, ça se met pas comme ça les véhicules. Si on va en trouver, on va tu en veux, trouver. Tu veux pas? Pop! Véhicule. Et hop, un véhicule dans la poche. est dans le sac à dos. Oh Et eh bah ben, si, regarde! Tu vois qui j'ai fait de demander? C'est parce Merci, que je l'ai oh. posé, il était dans mon non. sac à dos. Ouais, wow, il y a eu un tir. Ouais, je sais. Waouh, notre tir. Ok, c'est montagne, c'est montagne, c'est montagne, c'est montagne. Attends-moi! T'es où? <rire> je suis derrière <Gisard>, toi. <rire> Vas-y monte vite, monte vite. Ah on peut pas monter à 3 dans un buggy Non oh. Vas-y c'est en voiture Simon. Tu penses Non bah non. <rire> non Ça fait mal hein C'est vrai Ah oh, oui Oh, oh euh, on revient, on, on revient Cache-toi Isle qui. Ok un.. C'est euh, pas un véhicule qui roule ça Oh merde je me suis fait mal J'ai trouvé un véhicule pour toi Islucky. oui Il y a 4 places, vas-y. On va tuer Je me suis fait mal. Euh, le le mec, aussi. il est citerne à gauche. Euh, nord, là, euh, en haut de citerne. Ok, on va aller le voir. Je vais lui dire bonjour. Allez, hey, hey, Oh Tout droit oh. Non mais... Waouh Vas-y montez-vous. Allez, go citerne. Attends faut que je me soigne un peu les mecs. Hein. Il est à droite, à droite, à droite, à droite. Où ça Mais un mec il est à droite. C'est en citerne. Oh il y a une voiture, il la... La, la voiture derrière, il y a la voiture derrière Je l'ai touché, je l'ai touché, je l'ai touché On se fait tirer dessus les amis Arrête-toi, arrête-toi okay, ok, ils ont pris les deux buggy. Allez, allez, drop maintenant, drop maintenant Sale fils de pute <rire> oh, C'est loin maintenant oh On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. <rire> Carrément on y va Laisse-moi <rire> conduire, laisse-moi conduire Vas-y Vas-y, go! Go, Ice Lucky, c'est toi qui a le volant! Ice Lucky! Ah, c'est moi! <rire> Il a bugué! Je l'avais pas vu! Mais <rire> la litro! Bah, ben, c'est ce que je. Putain! Oh l'enfoiré, qu'est-ce qu'il s'est pris! J'ai mis la litro! Et ça a pris le euh, petite bosse! Oh putain! J'ai perdu la moitié come, de la vie Come, famille. come, come, come! Dude, dude, come! <rire> oh <rire> bon. Allez, voilà, allez! Go! Il est trop nul le mec, j'ai cru que t'allais lui faire une fausse. <rire> un faux espoir! Oh, y'a un mec, y'a okay. un mec! Arrête-toi! Mais quel con! Quel con! Y'a un je suis mec là-haut! Je, je suis à terre, je suis à terre, je suis à terre! Il me tire dessus, il me tire dessus! <rire> Moi aussi je suis dans la merde! Je me cache derrière le colis, je me cache derrière le colis! Je, je suis dans le, le caca, dans le caca. Euh... Il fait extrêmement mal le mec! Non, Phytox! Phytox! phytox. Oh, je me suis fait coucher! C'est peut-être pas la meilleure idée en fait! Il est Bon, allez, on a perdu! Ah. <rire> C'est quoi tes pronostics pour cette partie Top, Top 3 Top 50 <rire> Top 50, <rire> on meurt en direct. <rire> Ça veut dire qu'on meurt en tombant quand même hein. oh, Y'a un mec qui vole J'ai hâte que le papa Noël il me donne des cadeaux. Il est mort. <rire> <rire> le truc grave glauque, tu sais, il tombe dans la cheminée, il se foule les. il se casse les deux jambes et il crève dans le feu. Attention. Ah, -ce que tu me dis oh C'est fait Merci. Bon appétit. Ah, à toi aussi. Bah là j'ai bu et mangé hein. Vous avez fait l'arène ou pas c'est moi la reine. Il <rire> est con, Je peux faire n'importe quelle blague et rigole. C'est génial. fait qui si un jour je fais un spectacle La vie, je t'invite. T'es chiant. Oh la de Ya Qu'est-ce qu'il faut Vite À moi. Quoi Non mais C'est quoi les armes Attends, je te les donne. Donne, donne, sinon je te tue. Bon faudrait qu'on trouve un véhicule et qu'on s'en qu aille d'ici Qu'on qu s'en s'envahille d'ici Qu'on va, va. d'ici qu hein Venez on ah, va. Attends est-ce que tu penses que cette voiture tout là-bas qui est valable sur la route là-bas Elle m'a l'air hein Elle m'a l'air Moi je marche au milieu de la route Vous avez pas, pas oublié beau. vos cartables les enfants Non je l'ai Vous avez mis quoi dans votre cartable les enfants Des armes une Oh des bah, oh, c'est bien y a un gros couteau <rire> Pour découper la maîtresse oui, Il va le Islucky Qu'est-ce qu'il fait ah, oh mais je crois que c'était une voiture ça. c'est celle-là. <rire> -ce <rire> Putain. Allez, Ice Lakey. Vous voulez qu'on aille où tu... Où tu veux qu'on aille, Ice Lecky <rire> Arrête. Arrête Ça veut pas monter Arrête Arrête, ça m'explose les oreilles. <rire> c'est horrible Mais ça veut pas <rire> monter. Ice Lakey, tu veux qu'on bon. On va où On va là. Cours Roule, tu veux dire. <rire> Il est là-bas. Allez, drop Vous pensez oui. qu'il y a des gens Allez, go On y va on y retourne, ouais <rire> J'espère que ça vous a plu d'aller à l'école les enfants Vous avez appris quoi aujourd'hui Oh la la la Il fallait là pas là écouter l'illusion et il fallait pas le laisser conduire. C'est des pneus indestructibles. Ok, <rire> il préfère y aller à pied. Oh ah, ah, y'a bon. un buisson qui vole Ouais, t'as vu ça c est c est bien. C'est bien, c'est un mec dedans. C'est un mec qui est dedans. C'est bien les jeux de simulation <rire> Non, Phytox il est mort. <rire> oui, depuis longtemps. Je me suis fait prendre une embuscade. Ils étaient où Ils étaient euh, bah là, on... on avait laissé la voiture. Là. On y va au bas. Bah ouais. On va essayer de manger Fidox Carrément. Allez. Là, là, tu as vu Vas-y. Il est où Oh ah, non en bas, en bas. Oh oui, oh oui, oh oui. Prends moi toucher. Toucher. Oh non Il y, oh, oh, y en a un. à l'étage aussi. Mais c'est qui Il y en a un à l'étage. Fais attention à la fenêtre. Mais il prend pas Non il a pas pris là par contre Il y a un mec à gauche, c'est bon. Il en a, il a... Il a couché deux. Ah lourd. ah euh, Ça tire dessus, je le vois il se ah, aussi. Allez vite, est... viens, viens, viens, viens, vite, vite, vite Mais euh, illusion ah, oui. derrière moi J'arrive, j'arrive, j'arrive Bah il va me tuer voilà je suis mort Vas-y, vas-y, il a plus de vie ouais, oh, C'est où derrière, ceux qui de de me tire dessus maison. Derrière, derrière, derrière Dans la maison, ils sont dans la maison. La maison. Là, es... Tu te couches, t'es à couvergne. Je peux pas te loot tout de suite Tu le, tu le, tu le Putain j'ai pas pu le terminer Qu'est-ce <rire> Qu que je fais, qu'est-ce que je fais, il est mort, il est mort Oh merde putain Et toi Isla qui tes pronostics Top 10 Top 10, 10 c'est pas mal hein En haut, à gauche ah, ah. Tu vois c'est un beau fin fight Oui. 3, 2, 2, 2, 1, 1, 2. Go Bonne année Ouais, bonne année d'ailleurs, parce que cette vidéo elle, elle va sortir en 2018 même si c'est même si c'est Noël demain. <rire> <rire> voilà, Ice l'équipe vous a souhaité sa, la bonne année à, à sa façon. Plata au plombo. T'as vu il y a une référence Ça va faire badaboum oh, Bon courage les mecs Oh putain les bruits que ça fait Oh Rip IRL aussi, tu deviens sourd. Le jeu de simulation, ils sont poussés oh bah, trop loin. Hein. Vous l'avez eu non. non. Il est où, vous savez Là. Il est en dessous de toi, en dessous de toi, en dessous de toi. Il est dans ta maison <rire> En dessous de ta maison. En dessous de sa maison. Ah, grenade Ah, c'est une smoke. <rire> <rire> je le vois Je suis couché Je suis couché, aidez-moi Oui, c'est le kit Qu'est-ce qu'il est con, D'accord, Der mec Derrière, est qui Au secours Au secours, aide-moi, Fitox <rire> Tu fais quoi, Fitox Tu fais quoi Fitox, réanime-moi en premier, Phy en, réanime -moi, premier réanime -moi. en premier, en premier, j'ai plus de vie. Merci à Fitox de nous avoir sauvés quand même. Phytox. Et Ice Lucky aussi, remarque. Euh, on court, on court, on court. Pourquoi, Pourquoi Zone. Ah oui, on est loin en plus. Là-bas, je vois un 4x4. Il a une voiture. Où est là, la voiture Elle est nulle part. Hein. Si, si, elle si. est derrière, derrière. Juste derrière, juste derrière. Genre allez, c'est bon je l'ai. Elle arrive vers vous, elle arrive vers vous C'est bon, elle s'arrête pas, elle s'arrête pas, elle s'arrête pas. Viens Fitox. Euh, go à un endroit où on pourrait looter un peu. Oh non faut d'abord sauver la zone là. C'est bon on a je traversé veux... un panneau. Oui Mec qu'est-ce que tu non. fais On est obligé, on est obligé. Mais non mais tranquille oui. <rire> Fais un peu gaffe quand même. Ice <rire> qui c'est quand même le mec qui a, qui a rentré ouais, un, ouais, ouais. Un, un backflip <rire> avec sa moto la dernière fois <rire> C'est pas vrai Sur PBG c'est ça le problème C'est pas oh, mal ici Un super beau plan Carrément ouais Genre on arrive on voit tout ça arriver wow. Putain, hey, Elle, monte <rire> Elle monte aux voitures Elle monte au mur la voiture <rire> Vo euh, ouais. Moto là bas un très clairement moi, je suis pas des balles pour ça. Viens ici, viens ici, Fitox. Ah <rire> Oh non Mais quel con Mais quel con, bordel Putain, vu que j'étais mort oh C'est un génie lui, hein. C'est un génie. J'en ai marre de moi. Vous êtes où euh, Je suis dans descends. une sorte de de citadelle. C'est stylé, c'est beau. <rire> Un truc un peu monument, tu sais, un peu arabe, c'est super beau Tu failles... Normalement ah, euh... moi je suis en train ah de... Je je suis mort Oh le con, putain Au secours <rire> J'arrive, je vais 13 bah, ah, ils vont Vite, vite, je vais mourir On retrouve une voiture, on va dans la zone Bah la nôtre, non Attends, la voiture qu'ils ont, ont prise Ils l'ont prise, ils l'ont prise je crois Parce que, t'as une voiture à côté de moi Je crois que j'ai une voiture les mecs Ok j'arrive J'ai une voiture c'est sirop, plein, plein sur moi T'as une voiture juste à côté de moi Moi y'en a une, y'en a une Ouais, oui. j'arrive <rire> vers toi Je me suis ouais. un arbre <rire> <rire> <rire> <Wow>. <rire> Je suis derrière toi suis... Dépêche toi, dépêche toi C'est bon, go Aïe Viens vite oh, Ça fait extrêmement mal Putain Dépêche, dépêche, dépêche, allez, c'est. Vas-y, vas-y, go go Go go go go go Go go go go trop, trop Allez, allez, serrez les fesses, les amis Vous avez vu une voiture voler Non I believe I believe the sky. Je suis coincé Allez bloquée On est mort On est mort Vite illusion, vite Allez illusion Serre les fesses illusions mais non, mais. Oui! Il y a quelqu'un en train de viser quoi. Il y a une voiture en face. Vous lui tirez dessus. Ça nous tire dessus, ça nous tire dessus, ça nous tire dessus. Ouais. Où ça? Putain, je sais pas viser les mecs, c'est chaud. Ah, il est où les mecs? Je sais pas, mais ça nous tire dessus. Il y a un mec qui vient de sortir d'un buggy euh, vers euh, oh ouais, nord-est. Ouais, ouais, ouais, ouais. Je où, le vois courir. Il oh, y a un mec, 40 Non mais y'en a un qui arrive par derrière, nord-est. Ça fait peur. <rire> je me tire dessus, je me fais tirer dessus, je me fais tirer dessus. Il est où Ah, je le vois. Il y a deux mecs, y'a a deux mecs. J'en ai couché un. Oh non, je l'ai acheté. Coucher, il va coucher, mais l'élo. T'es où, Fightox Je suis derrière le rocher. Il est où le mec, l'autre Ah, je le vois. Acheté il je est Je si viens de. Peux. heal. Là, il y en a plein. Les gars, go in. Hein. Oh, il y a des mecs, y'a des mecs dans les où maisons, ça, maisons Maison maison Maison Attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi Oh Calme, calme, calme Dans la maison, il y a un mec Il euh, y a un mec tout au bout là-bas Là, là, là, il est là Putain, je l'ai pas touché J'ai pris aucune me... balle Ouais, non, moi non plus, j'ai... Tu je lui l as, l as rien mis Je lui ai... ai rien mis non plus Moi non plus C'est bon, c'est bon, neutralisé, neutralisé Il ouais, y un ah, à gauche C'est bon, c'est bon, je n'ai neutralisé un Et lui, il y en a peut-être encore un autre hein. C'est bon, nice, il euh, est lu. bien joué Ils sont morts euh, en, a... en tout cas, t'en as tué un... Je l'ai achevé Mais il y a peut-être quelqu'un encore là-dedans Il faut des balles de <rire> y a encore un mec Il est mort La zone, la zone ah oui, oui, oui. Go, go, go, go On se casse, on se casse wow, wow, wow. C'est qui qui tire Derrière, derrière, derrière Derrière, derrière, Il est où Je le vois pas Ah oui, c'est bon C'est bon, je l'ai eu, je l'ai eu Oh, nice Putain, je suis à oui, je, euh, je suis à euh, HTR. Essaye de venir, essaye de venir. <gurgne> J'en ai vu un qui c'est le cas a montré sa tête. Neutralisé. Oh bien, j'ai bien joué Neutralisez NOUI Bien joué les mecs J'ai ouais. terminé les deux derniers, je suis trop content. Allez, oh là, la... là c'est sur la vidéo là Oh GG, bah oh, bien la... sûr qu'elle est sur la vidéo, t'es fou toi Oh, oh buzeur, la là là J'ai les mecs. Eh hey, GG, franchement, c'était franchement, équipe de choc, voilà. GG les gars.